Bienvenue dans le vlog de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Euh, on arrive dans les années 2009-2008, euh, au mois de mon anniversaire, j'ai 19 ans, anniversaire de mon frère jumeau aussi, euh, et euh, tout doucement euh, je vais commencer à être témoin euh, de choses extrasensorielles. Euh, ça veut dire que, euh, par exemple, l'air, je vais le voir plus dense, euh, comme si j'étais dans une autre dimension, euh, comme si j'étais entourée d'un cordon ombilical, je vais dire ça comme ça, qui me protégeait. Euh, et euh, je vais commencer à déconner tout doucement, euh, je vais commencer sérieusement à déconner. Euh, pourquoi Parce que euh, à un moment donné, par exemple, euh, eh bien, je suis dans le salon avec mon frère et ma mère euh, et ils sont tous les deux en train de parler. Mais à côté de ça, j'entends et je vois euh, d'autres esprits discuter entre eux, chuchoter entre eux. Euh, et à côté de ça, je vois un être de lumière à côté de moi. Euh, et cet être de lumière-là sent que j'ai envie de crier et me dit ne, « ne crie pas ». Euh, et, euh, et, et tellement que ça faisait un brouhaha dans ma tête, et euh, eh bien je vais commencer à crier, à, à dire arrêtez de parler, euh, vous parlez trop fort, et j'entends je, et je rien, etc, etc, etc. Euh, et à partir de là, euh, la folie a, a vraiment commencé. Euh, je pense qu'au-delà de toutes les expériences extrasensorielles que j'ai vécues, je pense que c'est la seule que je regrette le plus au monde. C'est de ne pas avoir écouté cette, cet être de lumière me dire de ne pas crier. Parce que ça a attiré des mauvais esprits à moi. Euh, et ces mauvais esprits ont commencé à jouer avec moi. Euh, à jouer avec moi et euh, j'ai carrément frisé la folie. Euh, euh, et... Et, et de, fait, euh, de fait, je suis rentrée, euh, je suis rentrée en psychiatrie euh, presque un an plus tard euh, parce que ça n'allait pas, parce que j'étais complètement déconnectée de la réalité, euh, parce que mon frère était décédé, parce que euh, j'ai eu un accident avec ma mère euh, et, euh, et ça a foutu le bordel dans ma vie, euh, ça a vraiment foutu le bordel dans ma vie. Euh, et, euh, et j'ai toujours eu euh, des esprits malveillants euh, autour de moi qui essayaient de me faire croire n'importe quoi, de me faire gober n'importe quoi, de me faire faire des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Euh, et euh, et je, me suis, je me suis toujours battue contre eux. Il euh, y a un truc qu'on dit souvent euh, au groupe des entendeurs de voix euh, si vous ne connaissez pas, ce sont euh, des associations qui s'occupent euh, de, de personnes qui entendent des voix ce sont des groupes de parole. Euh, où les personnes qui entendent des voix se réunissent et, afin de trouver une solution ou de simplement expliquer ce qu'ils ont vécu. Et moi j'ai participé à ces groupes des entendeurs de voix là et euh, je sais qu'il y a quelqu'un qui conseille de parler aux voix, euh, de parler aux esprits et euh, moi c'est un truc, euh, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais fait. Euh, j'ai jamais fait et au fur et à mesure des années qui, sont, qui se sont écoulées, euh, eh bien, ces esprits ont eu beaucoup moins d'emprise sur moi et, et de fait, mon, mon ancrage s'est beaucoup, beaucoup mieux amélioré euh, et euh, je ne dis pas que j'en sors indemne, mais enfin euh, voilà quoi. il euh, y, y a eu franchement pas mal d'améliorations. Et je pense que si j'étais rentrée en contact avec ces esprits-là, que je leur aurais parlé, euh, je pense que ma santé mentale, elle aurait payé le prix aussi. Euh, donc voilà, maintenant, euh, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il entend et ce qu'il voit. Moi, c'est comme ça que j'ai réagi et ça m'a réussi, euh, mais encore une fois, c'est votre avis, et vous faites ce que, ce que, ce que vous en voulez en fait. Euh, et, donc, euh, et donc, je suis rentrée en psychiatrie, euh, j'ai reçu, euh, reçu des médicaments, et la médication euh, m'a aidée à revenir euh, dans le commun des mortels. Euh, moi par mon analyse euh, que j'ai depuis plus de 10 ans c'est que euh, euh, quand, je, quand, je, quand, quand la folie me tombe dessus je traverse les dimensions euh, je traverse la dimension angélique pour crier à l'aide aux anges et en même temps euh, ap, après je me sens vraiment happée par le bas astral et je me retrouve dans le bas astral et là c'est l'hécatombe euh, on, on, on est obligé de me ramasser la petite cuillère après euh, voilà euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... oui, oui. La, la, la psychiatrie où je suis arrivée euh, je vous avais parlé des rêves prémonitoires que j'avais fait euh, d'un bâtiment qui avait l'air hanté avec des lits etc Eh bien euh, je suis arrivée effectivement dans ce bâtiment euh, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais euh, à un moment donné, euh, quand je suis rentrée par l'escalier qui montait en haut et que je suis arrivée dans cette cage d'escalier, là, il y a tout qui m'est retombé dessus. Euh, tous les rêves prémonitoires que j'ai faits revenaient euh, et, euh, et je, je connaissais vraiment ce lieu. Euh, et je vais rencontrer là-bas euh, une ergothérapeute. Euh, une ergothérapeute qui a l'air d'être intéressée par ce que j'ai vécu euh, et euh, je, vais, je vais essayer de lui raconter, je vais essayer d'avoir de, euh, des soins avec elle, etc. Euh, et, euh, et, et à un moment donné, j'ai eu énormément euh, d'impression de déjà-vu mais vraiment euh, l'un à la suite de l'autre quoi euh, Peut-être par jour j'avais 10 impressions de déjà -vue. Enfin, c'était un truc de dingue quoi. Euh, et elle voulait essayer de dénouer ce que ces impressions de déjà-vues euh, signifiaient. Euh, maintenant j'ai pas été au bout des choses avec elle, euh, parce que j'avais, à ce moment-là, j'avais des craintes par rapport à ce que je vivais et je comprenais pas tout à fait ce que je vivais, euh, et donc euh, j'ai pas été au bout des soins avec elle. Mais euh, moi, ce que je pense de mes impressions déjà vues, c'est que quelque part, euh, la, mis la miséricorde de Dieu me tombait sur la tête, en fait. Euh, c'est comme si, pendant toute ma vie, j'avais suivi un chemin euh, et, et ce chemin était toujours euh, dirigé vers Dieu. Et au plus dans ma vie, j'avance, au plus je vais écouter mon intuition, au plus je vais écouter les, les, les, les, les, les esprits de lumière, euh, au plus je vais me rapprocher de Dieu. Et moi, je suis quelqu'un qui, à la base, est très, très, très craintive euh, du divin. Euh, et c'est apparemment, c'était honorable pour ma, pour ma part, mais soit. Euh, et, euh, et, et donc, à chaque fois que je vais être confrontée euh, à son esprit, et euh, eh bien, je vais, je, vais, je vais commencer à m'autodétruire, en fait. Euh, je vais commencer à m'autodétruire et... Euh, euh, et à ne pas accepter ce qu'il me donne en fait et petit à petit ici maintenant c'est en train de se régler donc il y a quand même de l'avancée par rapport à ça mais, euh, mais voilà euh, euh, je ne sais plus où je voulais en venir <rire> euh, disons que euh, avec le temps euh, j'ai acquis une stabilité mentale avec les médicaments euh, mais en même temps euh, je garde quand même cette sensibilité là même si là je la sens disparaître mais il y a toujours cette sensibilité qui est là euh, et euh, ici je suis en train de lire un livre euh, de Marie de Henzel, vivre avec l'invisible donc je pense que ça va être ma prochaine vidéo et je pense que je vais vous laisser là bisous tout le monde